Bonsoir à toi, chers spectateurs, et bienvenue donc dans l'auteur de l'invité, l'émission qui met, euh, on va dire, en avant les autres, puisque ce n'est pas moi qui vais vous parler de cinéma, mais c'est un invité. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un invité qui sort un petit peu des, on va dire, abonnés slash amis que j'ai sur la chaîne, puisque j'ai demandé à Marc, donc adjoint à la direction du 14A, de venir. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Valentin. Est-ce que tu vas bien Très bien. Bon ben c'est parfait. Donc du coup, euh, je répète pour euh, les 2-3 cancres du fond qui ne connaîtraient pas le concept, l'idée c'est que je demande généralement à mes invités de choisir un auteur, un auteur qui est un petit peu plus spécial que les autres et ils vont nous raconter pourquoi cet auteur est marquant à leurs yeux et pourquoi il faut découvrir cet auteur si on ne le connaît pas. Marc, quel auteur as-tu choisi Alors j'ai choisi euh, John Hughes. Euh, voilà, réalisateur, euh, scénariste américain qui a euh, profondément euh, marqué ma cinéphilie Alors du coup, j'enchaîne pourquoi tu as choisi John Hughes Parce que ces films, je les revois encore en boucle, voilà John Hughes est, est mort en 2009, hein. il était euh, assez jeune, il avait 59 ans mais euh, c'est euh, particulièrement euh, trois films qui ont marqué mon adolescence et que je regarde toujours au moins une fois par an euh, euh, voilà et ça c'est pour moi c'est euh, quelque chose de très frappant et très marquant euh, dans, des, dans, des, dans des souvenirs d'adolescents puisque j'étais adolescent à l'époque où j'ai vu ces films et où il les a sortis et, et c'est quelqu'un qui, euh, qui a fait des films qui sont en moi dans ma tête et, et voilà. Donc c'est vraiment un réalisateur Madeleine de Proust presque. Exactement. Mmh. Parce que pour les gens qui ne connaissent pas, John Hughes, il est surtout connu pour être un réalisateur qui a fortement influencé la jeunesse des années 80 et un petit peu des années 90 aussi, mais surtout celle des années 80, à travers de ses scénarios, mais aussi de ses réalisations. C'est avec quel film que tu l'as découvert Je l'ai découvert avec Breakfast Club. Donc euh, Breakfast Club en 1985. Et euh, bah, là, j'avais 15 ans à l'époque. Je l'ai pas vu au cinéma. Ce film, je l'ai rattrapé en VHS hein, parce que c'était la, la bonne période. Euh, VHS et euh, voilà quoi il parle d'un groupe d'étudiants qui sont collés un samedi et qui retournent au bahut et, euh, et ils ont tous une personnalité complètement différente et euh, voilà ils vont apprendre à se connaître au fur et à mesure du, du déroulement du film euh, éviter euh, euh, le, le pion euh, qui, qui les surveille et, et voilà et c'est euh, je trouve que bah à cette époque là ça m'a vraiment vraiment marqué et très très ému euh, parce que ça parlait de moi parce que ça parlait de de l'école de la différence euh, comment s'accepter les uns les autres tout en sachant que on sait euh, pertinemment, bon ça se passe aux états unis c'est vraiment très particulier aussi hein, parce que c'est euh, le personnage qui fait du sport euh, la fille qui est euh, à moitié gothique enfin le, le, le vilain, le bad boy euh, la jeune fille euh, toute, euh, toute mignonne et toute gentille fille à papa donc euh, voilà c'est très très marqué comme personnage mais euh, qu'est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce que ça fait du bien quand on voit ça Donc toi ça a tout de suite marché sur toi, tu t'es tout de suite identifié en fait à ces personnages hein. Ah mais euh, complètement et ce film je pense que l'année où je l'ai découvert, hein, c'était peut-être pas en 1985 mais peut-être l'année d'après, je pense que je l'ai vu 15 fois euh, en quelques mois tellement j'ai adoré ce film Ah oui ouais. Et, et ça a été tout de suite une révélation tu as tout de suite su que t'es mestralisateur ou il y a eu d'autres films qui du coup ah ont bah, dû venir pour confirmer après j'ai enchaîné sur la folle journée de Ferris Buller et ça, ça c'est un de mes films cultes euh... c'est un de mes films cultes hein, tout simplement et euh, alors là c'est pareil hein, c'est d'un dynamisme euh, total du début à la fin ça parle aussi de gens très différents c'est aussi, euh, bah voilà, aussi des ados euh, mais c'est pareil quoi. c'est euh... Acceptez-vous les uns les autres, mais surtout, euh, vivez votre vie à 100% et, euh, et, euh, et allez-y, quoi, faites-vous du bien. C'est ton film préféré de John Hughes ou il y en a peut-être un autre qui vient mmh, en tête Non, ça serait vraiment... Il oh, y a une créature de rêve hein, que j'adore, mais alors, ça qui est complètement potache, c'est du n'importe quoi, c'est de la grosse comédie, mais qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que c'est drôle. Sur, euh, voilà, bah, pareil, deux ados. C'était vraiment sa période, hein, les années euh, de... Fin, on va dire de 84 à 86 où il a vraiment marqué avec ces films là euh, mais une créature de rêve euh, oui quoi c'est deux potes qui vont euh, jouer au docteur Frankenstein et qui vont créer une, une créature de rêve euh, l'un d'eux a un frère complètement crétin euh, c'est pipi, c'est caca c'est euh, bête, c'est idiot mais moi ça fonctionne sur moi quoi. il t'a toujours convaincu John Hughes ou il y a peut-être eu quelques fois où il t'a un peu perdu ou décontenancé avec certains projets Bon après ça va être plus sur le son côté scénariste puisque plus ça a avancé euh, il a arrêté quand même assez tôt à réaliser des films, il a fait des scénarios, ben, il a fait euh, C'est lui le scénariste de Maman j'ai raté l'avion, qui est voilà, un film plutôt marquant, un énorme succès au box office et que euh, voilà à l'époque quand on le voit euh, on se marrait quoi, c'était chouette. Euh, parce qu'il est aussi le scénariste de Beethoven euh, 1, 2 et peut-être le 3 aussi euh, de mémoire et euh, sur la fin de sa carrière c'est aussi le scénariste des Visiteurs en Amérique ah, donc ce ça c'est un, un peu la cata quoi mais, <rire> euh, mais euh, voilà non, non, pour moi c'est vraiment cette période de, de teen movie euh, puisqu'il a aussi scénarisé alors deux films qui ont surtout très fortement marché aux états unis c'est euh, 16 bougies pour Sam et euh, Rose Bonbon mais qui ont été euh, réalisés par un, un autre euh, qui s'appelle Howard Dutch, qui euh, lui-même avait réalisé un film que John Hughes a scénarisé, qui s'appelle « La vie à l'envers », et ça c'est un film que j'ai regardé euh, plein plein de fois aussi, euh avec en personnage principal euh, une jeune fille qui est garçon manqué et qui jouait de la batterie et c'était un peu l'époque où je commençais aussi à jouer à la batterie et euh, du coup euh, voilà, je me suis assez vite identifié, c'est plus une histoire d'amour une amourette mais euh, c'est hyper efficace quoi, comme il sait le faire Tu penses que c'est quel élément précisément dans, dans le cinéma de John Hughes qui fait que tu as un affect aussi particulier avec son cinéma bah, Je pense qu'il pour moi, il ne prend pas les ados pour des crétins. Je pense qu'il arrive vraiment à.. Il a vraiment écrit sur l'adolescence. Euh, voilà, donc c'est l'adolescence des années 80. Euh, je sais pas comment un adolescent maintenant en voyant ces films-là réagirait, parce que ça a beaucoup évolué. Mais euh, moi c'était euh, mon adolescence euh, dans les années 80 et, et vraiment je me, je me suis reconnu euh, à travers ce qu'il raconte mais surtout euh, à travers euh, le fait qu'il met le comédie, euh, un peu de drame pour euh, Breakfast Club puisque euh, voilà, ils ont tous des vies euh, pas faciles. Je dis c'est un peu caricatural, mais ça passe hyper bien. Et c'est surtout, il écrit une, avec une justesse, je trouve, très belle voilà, sur, ces, sur ces jeunes. Est-ce que tu as un, as un souvenir particulier d'un film de John Hughes Genre, soit une découverte, soit un contexte dans lequel tu as vu un de ses films, soit un petit moment où tu t'es dit ça c'est le moment parfait pour découvrir tel film Bah quand j'ai découvert ces films, en fait, euh, je vivais en Afrique. Et bah, le, le cinéma là-bas, c'était euh, surtout du Rambo. Euh, je crois même que ça devait être l'époque de Rambo 3. Et euh, les films arrivaient... Enfin, euh, on ne les voyait pas au ciné. Quoi. Donc c'était pour ça que euh, c'était un magnétoscope et euh, des locations de, de cassettes vidéo. Et c'est là-bas que j'ai vu ça. Et c'était une période assez particulière où, euh, voilà, je où pendant deux ans euh, j'ai rien foutu à l'école, j'étais surtout entouré de, de copains, copines et on se marrait bien, c'était un peu la, la petite vie euh, merveilleuse euh, en dehors de la France et c'est là que j'ai découvert ça, donc c'est vraiment lié à, à ce moment là et après euh, voilà c'est euh, Breakfast Club, c'est euh, cette scène euh, finale où euh, voilà, ils vont tous euh, se découvrir et... Et ce plan final du, du bad boy qui quitte l'école euh, sur j'ai un gros trou de mémoire sur euh, la chanson et le groupe. Mais euh, voilà que il euh, faut écouter et voir euh, pour s'en rappeler. Et, euh, et la folle journée de Ferris Buller, c'est vraiment c'est vraiment. Euh, j'ai beaucoup ri. J'ai été très très ému et euh, là, j'ai pas de scène particulière tellement j'adore ce film du début jusqu'à la fin. Si tu devais conseiller aux gens de découvrir John Hughes, tu leur dirais de regarder quel film en premier Un Full Journée de Ferris Guller. Ouais. Alors pourquoi du coup <rire> Parce que c'est un peu plus généraliste que Breakfast Club où c'est euh, euh, six jeunes qui sont enfermés dans une école. Euh, là, je pense que ça peut parler à. À, à tout le monde sur euh, ce côté euh, libérez-vous, euh, amusez-vous euh, surtout euh, quand vous avez euh, 16-17 ans euh, vivez, euh, vivez votre vie euh, même si c'est le temps d'une journée euh, voilà même si ça parle d'adolescence, ça va tous nous parler et, et on rit beaucoup hein, franchement euh. et bien c'est parfait je vais te remercier Marc, ben, merci à toi d'avoir fait découvrir John Hughes, j'espère, à certaines personnes. Parce Il est vrai que c'est bon de rappeler que John Hughes est quand même un peu tombé en désuétude depuis quelques années. Mm. Je crois que si je peux vous conseiller un truc, c'est que je crois que la Paramount a réédité pas mal de ses films dernièrement en Blu-ray. Ils ont notamment sorti un très très beau steelbook de La folle journée de Ferris Muller, qui vaut vraiment le coup de l'achat parce qu'il a de la gueule et parce que le film, comme tu l'as très bien évoqué, est génial.